Au nom de l'Institut américain de la paix, je souhaite souhaiter la bienvenue à tout un chacun sur la conversation sur la sauvegarde de la démocratie en Afrique de l'Ouest, la transformation de manifestations pacifiques en plateforme de changement démocratique. Je m'appelle O'Gay. Euh, euh beaucoup. je suis la directrice des programmes d'Afrique de l'Ouest. Des mouvements ont émergé en Afrique de l'Ouest au cours des dernières années avec de grands groupes de jeunes qui s'expriment par rapport à leur doléance envers leur gouvernement. Et ces mouvements ont lutté pour transformer leurs manifestations en résultats. Qu'est-ce qui alimente ces manifestations en Afrique de l'Ouest et comment pouvons-nous instrumentaliser cette jeunesse pour renforcer le processus démocratique et de paix dans la région. Nous allons explorer ces questions et bien d'autres dans notre dialogue. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir le National Endowment for the Democracy, la NED, qui est également le siège du programme reagan facel un programme d'échange financé par le Congrès américain, qui un regroupe des chercheurs et des activistes renommés du monde entier. Nous avons l'honneur d'avoir deux boursiers du programme reagan Facel. Je vais suivre... Où je vous encourage à suivre la conversation avec le hashtag West African Democracy. J'ai maintenant non, le plaisir de vous présenter Mme Objanoujou Catherine Oudé. Didier Switch est une activiste et musicienne nigériane primée. L'année dernière, elle a galvanisé des groupes contre la brutalité policière. Et euh, renforcer euh, les convictions d'une nouvelle génération. Je vous invite à écouter DJ Switch. The leaders of tomorrow. A common phrase. In me, there is a common face. Discontentment, pain and suffering, mixed in a local cocktail of pride and puffery. This is commonplace. The leaders of tomorrow, a common phrase. Ambition and greed, help me, I need to feed. How else will I reach where I need to be? This is common sense. The leaders of tomorrow, a common phrase. In me, there is a common space where my young is unborn and my unborn is he or she that will bring me to my knees, this is a normal case. The leaders of tomorrow, a common phrase. In me is a tunnel filled with a darkness the light cannot seem to crack, a tunnel that never seems to break. Oh, how I yearn for the light, for the right to do with me what I choose to do with me, yet you refuse to leave me be. And now, my leaders of tomorrow are off to a safer place. Thank you so much, Merci beaucoup, DJ Switch, avant d'inviter d'autres membres du panel, DJ Switch, je voulais vous demander quelle était votre inspiration Lorsque vous avez créé cette œuvre. bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous. Eh bien, il y a une chose que j'ai vue de façon cohérente dans toute l'Afrique de l'Ouest, malgré ses richesses à tous niveaux, l'Afrique est considérée l'un des plus pauvres continents. Souvent, nous sommes considérés par rapport à nos anciens leaders et nos leaders futurs, mais ce n'est pas en fait un débat. Nous, Luttons pour trouver de meilleurs horizons pour nos enfants. Et c'est en fait le titre de mon œuvre Africa Speaking, Afrique parle. Et c'est en fait la voix d'une mère, une mère qui souffre. Et la mère, c'est l'Afrique, le continent avec les plus le grandes ressources naturelles du monde qui, en fait, a vu d'autres continents bien euh, mieux réussir. Mais les idées, les perspectives, le développement, l'éducation, la beauté de la diversification ethnique, religieuse, et bien d'autres sont sous-estimés aujourd'hui. Et ceux qui sont encore à naître voient le continent en destruction. Il n'y a pas de plan pour l'Afrique. Et c'est cela, en fait, dont je parle, lorsque je parle d'un tunnel sombre. Et pour ceux qui cherchent à agir de façon correcte, ont été passés sous silence. Nous avons des personnes qui cherchent à remplir ce potentiel qui n'a pas été effectué historiquement. Et donc, c'est en fait, la toile de fond de mon œuvre Merci DJ Switch. Je pense que nous allons explorer d'autres thèmes que vous avez évoqués au fur et à mesure de notre dialogue. Je vais maintenant inviter les autres membres de notre panel. Nous avons madame Senami Koja, qui elle est une journaliste d'investigation nigériane primée qui est également boursière du programme Reagan Facel. Pour la démocratie ONED, euh, Madame Farida Nabourema, qui, elle, est militante des droits de l'homme et écrivaine togolaise. Elle est également boursière du programme Genius Randolph euh, au, euh, à l'Institut de la paix. Euh, Juraima Diallo, chef des opérations du Front National pour la défense de la constitution guinéenne et il nous rejoint de Guinée-Conakry. Nous avons également le docteur Zakaria Mampili qui euh, est euh, dans la chair Marx d'affaires internationales à l'école Marx d'affaires publiques et internationales à l'Université de la Ville de New York et euh, non des moindres, John Nelson Pickney qui lui est chercheur principal dans le programme d de nos violences à l'Institut américain de la paix. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, je vais, en fait, me lancer dans le vif du sujet et je vais donc demander à Senami, à Ibrahima et à Farida de répondre à la question suivante. Et nous commencerons avec Senami. À partir de cette œuvre que nous avons entendue de Day Switch, nous avons beau, vu beaucoup de manifestations sur le continent et bon nombre de ces mouvements, en fait, ont cherché à transformer cette mobilisation en changement permanent. Quelles sont les pressions ou les enjeux principaux, à votre avis, qui rendent beaucoup plus difficile la possibilité de faire perdurer ces mouvements au-delà de la manifestation ou de la mobilisation. Je vais commencer à, euh, par Sanami. Bonjour à tous à, à toutes. C'est un grand plaisir de pouvoir m'exprimer devant vous. En, en octobre 2020, j'avais pris un Uber de chez moi à Lagos pour arriver à l'Assemblée nationale de Lagos. Il y avait un événement où j'allais en fait me rendre sur place pour faire un reportage. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de circulation sur la route et mon chauffeur Hubert a commencé à se plaindre de la façon dont les gens qui manifestaient étaient des personnes affreuses, perturbaient les entreprises, perturbaient les euh, gagne-pain et en fait, cela m'a vraiment étonné. Pourquoi Eh bien, d'une part, c'était un chauffeur de Uber et deuxièmement, c'était un homme. Et je dis ceci parce que ce sont les deux groupes de personnes qui, au moment de la manifestation, étaient touchés par la brutalité qui avait été infligée au Nigérian. Et ces jeunes chauffeurs étaient souvent arrêtés, parfois même battus ou tués. Pourquoi étaient-ils si amers par rapport à ces manifestations? Car il s'agissait vraiment de garantir leurs droits. Et pour eux, tout comme pour d'autres qui étaient contre les manifestants, c'était se trouvent comme étant des victimes du système victimes qui ne leur donnent pas le droit d'être ce qu'ils sont, d'avoir une éducation ou une dignité humaine. La Nigeria est les pays les plus pauvres, avec 8,6 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté la plus extrême. 17 millions sur les 211 millions sont en âge de population active, mais sans emploi et il cherche simplement à survivre. Et lui, ce chauffeur, en fait, pensait que... C'était une provocation qui l'empêchait de gagner sa vie, mais je pense que tout autour de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons des politiques qui sont instrumentalisées pour euh, le changement. Qui euh, et c'est la raison pour laquelle nous devons mobiliser les euh, anti-manifestants. C'est euh, la raison pour laquelle nous avons des organismes qui sont de la pseudo-société civile qui sort en tant que membre de la société civile, d'ONG, mais qui en fait milite en faveur des oppresseurs. Et il est évident qu'ils ont un contact avec les oppresseurs. Et donc, cette oppression, en fait, du peuple se fait par le biais de la religion, et c'est important parce que nous devons tenter de maintenir les avancées, les gains que nous avons acquis. Les autorités dans la sous-région, maintenant, euh, ont décidé, en fait, de s'en prendre à ces manifestations lorsque cela les arrange, surtout dans la sous-région. Dans la partie nord du pays, nous avons recensé la pauvreté la plus extrême. C'est également l'endroit où il y a le plus grand nombre d'enfants déscolarisés. Et même dans certaines régions du Nord, une grande partie de la population estime que ces manifestations, son euh, mobilisation se fait à l'encontre de leurs frères, euh, le président et de notre pays, euh, du pays. Le président en fait parlait à sa base lorsqu'il traitait ou il s'exprimait devant euh, la population en stipulant que les manifestations qui étaient organisées contre la brutalité était en fait une façon d'essayer de le déloger. Je pense que la solution à ce problème, c'est tout d'abord l'éducation. Lorsque les gens subissent ce genre d'impression pendant toute leur vie, eh bien, ils internalisent cela. Ils n'ont pas fait l'expérience des différentes réalités. Et donc, même lorsqu'on en parle, eh bien, c'est quasiment impossible de critiquer l'ordre existant et je pense que ceux qui travaillent avec la société civile, avec les médias en Afrique de l'Ouest, sont très enthousiastes lorsqu'ils voient des mouvements de jeunes. Il s'agit encore une fois d'investir au maximum dans l'éducation et de s'assurer que le plus grand nombre de personnes aient accès à l'éducation, ce sont les leaders, ce sont nos frères qui doivent poser ceci. Je pense que si nous comprenons ceci au-delà de l'ethnicité, au-delà de la religion, eh bien, à ce moment-là, le mouvement pourra s'enraciner dans la base et devenir un mouvement extraordinaire pour le changement. Merci beaucoup, Senami, pour ces remarques liminaires. Nous allons approfondir un petit peu ceci, mais je vais poser la même question à Ibrahim. À votre avis, pourquoi euh, le temps de manifestation ont eu euh, vraiment des problèmes à se transformer en, en changement réel Je vous invite à parler pendant deux à trois minutes. Merci beaucoup et merci à mes collègues euh, panélistes et à tous les participants. Euh, je pense que la question elle est pertinente et tout à l'heure euh, j'ai cru entendre l'exemple du Nigeria en parlant de la répression. d'abord, c'est le premier facteur qui entrave le maintien des manifestations à long terme, parce que nous, en Guinée, nous avons créé un mouvement citoyen depuis, depuis mars-avril 2019 et pour lutter contre la volonté de monsieur Alpha Condé, à changer la constitution guinéenne pour briguer un troisième mandat. Donc, euh, nous avons eu à organiser plusieurs manifestations et moi qui suis là, j'ai fait deux fois de suite euh, de prison et condamné à six mois. Et ensuite, euh, j'ai eu ma famille qui a été violentée et mon épouse. Il y a mes collègues aussi qui ont fait la prison et j'ai été poussé également en exil. Donc la première, le premier élément, le premier facteur aujourd'hui qui entrave le maintien des manifestations à long terme et leur transformation vraiment en un changement positif, c'est vraiment de la répression policière. La répression policière, non seulement des leaders, des leaders de la société civile qui sont devant ces manifestations, qui sont devant ces mouvements, mais aussi les militants et sympathisants. Et l'autre facteur également qui contribue à saper le moral ou à décourager les citoyens à participer aux différentes mobilisations, à notre appel, c'est que le gouvernement fait tout pour ne pas qu'il y ait la justice. C'est-à-dire que pendant les manifestations, s'il y a la répression, s'il y a des personnes qui sont assassinées, qui sont tuées, et le gouvernement cherche à couvrir. La police et la gendarmerie refusent de rendre justice aux victimes. Et pour cela, la prochaine fois, c'est le message là qui est envoyé à l'endroit des citoyens pour dire que vous voyez déjà, il y a des gens qui sont morts, et il n'y a pas eu justice. Donc si vous sortez également, vous allez mourir, il n'y aura rien. Donc c'est un message qui est développé entretenu par le gouvernement tendant vraiment à décourager les militants pro-démocratie à répondre aux appels. À manifestation. Donc, et la troisième, le troisième élément, la corruption, la correction, parce qu'il faut le gouvernement qui met beaucoup de ressources financières à la société. Dans le but de faire en sorte qu'il y ait une fronde à l'intérieur des mouvements sociaux pour affaiblir le mouvement et qu'il puisse prospérer. Donc, nous avons, nous, nous avons pu résister à ça parce qu'en ayant ça comme risque, et en s'engageant à lutter contre le troisième mandat pour organiser les grandes manifestations, nous avons dit que tous les leaders membres de la société civile qui seront au-devant de ce mouvement social doivent prêter serment sur la Bible ou sur le Coran. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes dans un pays profondément religieux. Et ça, ça nous a aidé à maintenir une structure de sécurité autour du leadership au premier plan pour pouvoir échapper à cette volonté du gouvernement Certains l'identifient le mouvement. Donc, voilà aussi, affecte durablement cette par le gouvernement, tendant à rétrécir, sinon à anéantir l'exercice des libertés publiques. C'est l'interdiction des manifestations. Et deuxièmement, c'est la coupure au niveau des réseaux sociaux. Pour au niveau des réseaux sociaux, on réduit le champ d'information des activistes de la société civile. Parce que nous et les mouvements sociaux, le plus souvent, en tout cas, en ce qui concerne en Guinée, on n'a pas d'argent pour payer les communications dans les médias. Nous avons que des médias sociaux que nous utilisons pour pouvoir faire nos communications. Et les médias sociaux, le plus souvent, à l'approche de nos grandes manifestations, le gouvernement bloque les médias sociaux. Et quand le gouvernement bloque les médias sociaux, ça affecte considérablement notre, euh, notre stratégie de communication et ça limite un peu, la, euh, euh, euh, disons, nos stratégies par rapport euh, aux résultats attendus. Donc voilà en quelque sorte, euh, quelques facteurs, quelques éléments qui, qui réduisent un peu euh, l'efficacité de nos manifestations et surtout leur maintien dans la durée pour apporter un changement positif. Mais nous avons en Guinée, dans le cadre du combat contre le troisième mandat, nous avons été résilients parce que depuis avril 2019 jusqu'à la chute d'Alpha Condé, le coup d'État le 5 septembre 2021, le FNDC est resté debout. Et puisque les, toutes les nous avons été empêchés de faire toute manifestation depuis mars 2020, nous avons transporté euh, le combat sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons quitté la rue pour, mettre le, pour euh, épargner la vie des citoyens parce qu'ils étaient prêts à tuer. Euh, nous avons enterré 99 personnes. Pendant ces trois années de combat, nous avons enterré 99 personnes. Donc, il n'y a pas eu de justice. Du coup, ils ont amené l'armée dans la rue pour euh, pouvoir empêcher toutes sortes de manifestations. Nous avons décidé de transporter le combat vers euh, les réseaux sociaux pour entretenir la crise. C'est cette crise que nous avons entretenue et nous, avons, nous sommes rebattus sur l'international, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour organiser certaines manifestations devant les ambassades de la Guinée, mais aussi à chaque fois qu'un officiel guinéen doit se rendre en Afrique, ou en Europe ou en Amérique, on invite nos membres à sortir pour le réserver un accueil digne d'un dictateur. Donc nous avons, nous avons entretenu comme ça la crise jusqu'à ce que le pouvoir est tombé par un coup d'État, le 5 septembre 2021, donc voilà. OK. Uh, Ibrahima, thank you so much. Uh, I know still... Ibrahima, merci beaucoup. Je sais qu'il y a encore beaucoup euh, fait, à dire. Nous allons passer en revue euh, les points. Et je vais maintenant donner la parole à Farida. Je crois qu'il y a peut-être euh, un euh, petit souci technique par rapport à la, manif... à la traduction, à l'interprétation, mais à Farida, à vous. OK, thank you very much. I believe that the the former two speakers have actually touched on um, key things that really prevent social movement from eventually uh, uh, winning their uh, their struggle for social justice. There are a few things that I'm going to add uh, to the repression that uh, uh, um, my colleague Ibrahim has has talked about in Guinea. Um, we we do have to acknowledge the fact that the state repression can only weaken or destroy a movement if the people who are on the other side are not necessarily strategically prepared for it. And sometimes social movements uh, uh, erupt in a very spontaneous way. And this has contributed in many cases, like in the case of Togo, to eventually getting to a point where the leaders of the movement lack the strategy to respond to the government repression and the government abuse. So that the lack of strategic uh, uh, response is also one of the reasons why we, we we see this kind of problem in addition to that there is one key thing that sometimes we we, we underestimate is the role of external actors external actors can positively, contribute to uh, uh, uh, uh, a social movement, but they can also harm a social movement. In the case of Togo, external actors were extremely de detrimental to our movement. When we launched protests, In 2017, for over 12 months, to demand the end of dictatorship in Togo. Uh, the international uh, uh, body that got involved in, in, in our struggle in Togo was the ECOWAS, and they managed to convince movement leaders to back off the street and give a chance for negotiation. And those movement leaders didn't necessarily have the ability to negotiate in a way that they make sure our demands were incorporated or were answered to during those negotiations. Unfortunately the negotiation lasted about six months and it has completely weakened the grassroots and the government took advantage of this time to, to not only to buy time but to consolidate itself. They deployed soldiers everywhere in every single corner of Togo the military regime of Konya Simbe. Ils ont également dépensé beaucoup de ressources en matériel, le pétrole par exemple, les prix sont les plus élevés depuis 2016. Et ils ont pu infiltrer les réseaux sociaux d'organisateurs sociaux clés et arrêter de nombreux d'entre eux jusqu'à la détention arbitraire de certains d'entre eux pendant des années. Nous avons 117 prisonniers politiques à l'heure actuelle, mais parfois, en fait, il y a des acteurs qui viennent, non pour appuyer la manifestation, mais pour euh, appuyer le gouvernement. Ceux qui jouent le rôle de la médiation, en fait, euh, font euh, les mêmes demandes chez eux, car les médiateurs de la crise au Togo, c'était le président de la Guinée, dont le peuple de Guinée manifestait euh, également. Donc, comment une personne avec aucune légitimisation, qui n'a aucune valeur dans son propre pays, peut-il venir donner des leçons de démocratie dans un autre pays et prétendre aider un autre pays à atteindre la démocratie. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas réussi. Et puis, enfin, nous avons cette question de manque de ressources parce qu'on ne peut simplement maintenir un mouvement social pendant un certain temps. Au bout de 18 mois, les gens étaient épuisés physiquement, émotionnellement. Euh, il y avait de la torture euh, et puis, sans parler, des répercussions financières qui ont en fait exercer un lourd tribut sur leur vie. J'aimerais euh, en fait inviter Dr. Mampili dans la conversation. Zacharia, vous avez travaillé dans la recherche euh, tout au travers euh, du continent africain et vous avez va entraîner des manifestations, mais nous voyons de plus en plus que ces manifestations sont une façon pour les jeunes africaines d'exprimer leur frustration envers le gouvernement. Et les citoyens les gouvernements doivent travailler main dans la main pour qu'une démocratie puisse s'épanouir. Et donc, comment les gouvernements africains eux-mêmes peuvent-ils s'engager auprès de jeunes et se genre de mouvements que nous voyons au travers de continents et comment peuvent-ils traiter certaines de ces questions qui entraînent justement ces frustrations. Merci OK, je suis en fait très honoré d'être ici avec tous les membres du panel et ce groupe d'activistes et ceci vraiment est au cœur de notre défi, de notre problématique dans le monde entier et nous voyons ces mouvements politiques euh, des États-Unis, au Brésil, en Afrique, en Indonésie, un peu partout. C'est donc euh, un moment vraiment très important où il y a euh, une désaffection euh, de la part des citoyens envers euh, leur gouvernants. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, euh, symphonique, le en fait que nous entendons parler de manifestations en tant que mouvement citoyen, car euh, les gouvernements doivent remplir leurs obligations en envers les citoyens et ils ont manqué à ces obligations. Donc, les grands défis maintenant, c'est que nous devons euh, vivre avec le fait que ces euh, institutions internationales ont manqué à leurs obligations, qu'il s'agisse de politiques euh, nationales ou internationales. Et en se penchant euh, dans le contexte africain, nous avons vu une augmentation euh, d'investissement de la part de pays asiatiques et d'autres pays du monde entier. Mais qu'est-ce que cela a donné comme résultat pour la population locale Eh bien, au Nigérien, nous voyons le résultat. Il y a plus de milliardaires qu'ailleurs en Afrique. Au Nigérien, nous voyons tout comme ailleurs dans le monde. Mais la Banque mondiale déclare que cela n'a pas entraîné la réduction de la pauvreté nous avons un phénomène extraordinaire où bon nombre de pays en Afrique s'enrichissent suite à ces changements mondiaux, mais cela n'est pas partagé, cette richesse donc n'est pas partagée avec la population. C'est donc un moment où nous voyons que l'Afrique regroupe 9 sur 10 des pays les plus pauvres. L'inégalité est un énorme problème en Afrique. Alors, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui sont mieux nantis, mais la République centrafricaine, beaucoup moins. Donc, nous devons vraiment commencer à nous interroger par rapport à la nature fondamentale de ce contrat social entre le gouvernement et la population. Ce n'est pas simplement demander une part du camembert. Les élections sont le point de la démocratie le point d'inflexion qui va permettre de remettre en question la nature du système politique qui a échoué en termes de non seulement de la distribution de la recherche sur le continent, mais sur le plan purement fondamental protéger les citoyens contre la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Je ne suis pas forcément optimiste, mais je pense que de temps en temps, il faut avoir... Des moments de transformation profonde et se poser des questions fondamentales sur le contrat social qui change les relations entre le peuple et les gouvernements. Donc, je me demande pourquoi est-ce que tout s'est mal passé dans beaucoup de régions du monde. L'Afrique est en, en avant de ces courbes et euh, ceci a, a créé beaucoup de problèmes. Nous avons eu des manifestations, beaucoup de manifestations dans la sous-région. Je suis optimiste dans le sens que, donc que je m'attende que nous allons tenir des, des changements rapidement et facilement, mais je pense qu'on pose les bonnes questions et nous n'avons pas trop satisfait tant que le Soudan a une transition imposée du haut vers le bas, où il y a un échange de pouvoir et des élections euh, gérées, mais nous demandons que les, gens, que les gouvernements euh, respectent leurs responsabilités vis-à-vis -vis des citoyens. c'est le type de conversation qu'il faut avoir en Afrique et ailleurs. Merci, merci, merci beaucoup, Zach. Euh, voilà une question vraiment fondamentale et des points très importants que vous avez soulevés euh, quant au contrat social. Maintenant, je voudrais passer la parole à Jonathan, mon collègue Jonathan. Dans la recherche que nous avons fait sur les actions sur la non-violence, vous avez une vision mondiale du monde entier. Et quand on regarde le mouvement en Afrique de l'Est, nous avons vu beaucoup de mobilisations où le monde est braqué sur ces mouvements. Beaucoup de personnes descendent dans les rues, il y a beaucoup de tensions dans les médias sociaux, et on parle beaucoup de l'ampleur la, de ces mouvements qui attirent beaucoup d'attention. Mais quand la tension disparaît, il n'y a pas vraiment de vrais changements. Il n'y a pas vraiment des changements après que la tension disparaît. Donc, grâce à vos recherches et tout le travail que vous avez fait depuis quelques années, que, comment est-ce que ces mouvements peuvent dépasser ce cap et créer un mouvement à long terme Merci. C'est vraiment une série fantastique de questions. Et je voudrais vous dire tout d'abord, comme le Dr. Mahi a dit, c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce panel avec un groupe fantastique d'activistes. Je suis très inspirée par tout le travail de, de vous, votre travail. Et c'est un travail dangereux, mais c'est un travail très important pour améliorer notre monde. Et donc voilà, je voulais commencer avec ces propos. Dr. Mampili a dit, qu'il s'agit d'une tendance et il y a monté donc, des mouvements de protestation des jeunes, non seulement en Afrique occidentale mais aussi dans le monde entier. Il y a des recherches qui montrent qu'en 2019, c'était l'année où il y a eu le plus de manifestations dans l'histoire. Euh, et euh, le niveau est descendu uniquement à cause des, de la pandémie en 2020. Et beaucoup d'experts ont noté qu'il y a beaucoup de frustration. Et, et vous-même, vous avez soulevé ce, cette frustration que alors que plus de, il y a plus de manifestations, plus d'engagement, de, et euh, il y a énormément d'attention, d'espoir pour un changement, des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue, et certainement quelque chose doit re, euh, se changer. Et mais il n'y a rien qui se passe. Donc pourquoi Alors une chose qui a été soulevée par plusieurs membre de ce panel et qui euh, est évident dans toutes les recherches, c'est euh, les réverbations des médias sociaux. Nous avons parlé de l'impact des médias sociaux, social, sociaux en Guinée et c'est très important car c'est un outil de mobilisation. Surtout quand il y a une répression violente, ces mouvements peuvent être transformés en activisme en ligne. Mais ceci signifie qu'ils sont plus vulnérables quand il y a la répression numérique de la part du gouvernement. Beaucoup de recherches ont été faites et Farida en a parlé. Il a parlé de logiciel Pegasus qui est à l'avant-garde de cette répression numérique et le régime autoritaire. Une fois, dans le passé, il y avait moins de contrôle sur les médias sociaux, mais maintenant, ils ont appris rapidement et ils sont, se sont adaptés rapidement. Et alors que l'Internet et les médias sociaux sont un espace important pour la mobilisation, ils deviennent en même temps un espace très dangereux, car il y a la répression de surcroît. L'impact sur Internet est le suivant. Il est plus facile de mobiliser 100 000 personnes pour qu'ils participent à une manifestation grâce à des tweets viraux ou de, des posts sur Facebook, etc. Mais qu'est-ce qui se passe Avec une manifestation de 100 000 personnes, elle n'a pas l'infrastructure aujourd'hui qui, qui était nécessaire il y a 20 ans. Euh, un parallèle que personne, que beaucoup de gens ont montré, ont été donc et la marche sur Washington pendant les, la lutte pour les droits civiques à Washington, c'est l'exemple classique d'une énorme manifestation qui a eu un, des retombées politiques très profondes à Washington. Il y avait une énorme infrastructure. Cela demandé plusieurs mois de préparation. Et il y a eu une préparation et un choix très attentif aux messages, aux orateurs, les tactiques qu a, qui, a, qui ont été utilisées. Et ceci signifie qu'il n'y avait pas seulement une manifestation unique qui a attiré l'attention pour un moment très bref, mais à la fin de la manifestation, les différentes organisations qui l'avaient préparée étaient encore sur place et ont continué à exiger le changement. Une fois que le moment clé a pris fin. Farida a parlé de la nature spontanée, de beaucoup de ces moments de protestation qui sont alimentés par les médias sociaux et qui attirent l'attention du monde dans un moment très bief, mais il n'y a pas une infrastructure d'organisation qui continue à garder un profil bas et euh, stratégique et, engage, et qui engage avec les décideurs pour changer les lois, pour changer les institutions économiques et politiques ou pour faire le travail de sensibilisation donc par les Sami qui est très important. Donc, voilà... Un, un défi important pour beaucoup des, de ces mouvements. Comment changer et se transformer d'un moment de passion et de créer des organisations qui réussissent à perdurer dans les moments plus tranquilles où la répression du gouvernement est très importante et donc les tactiques à bas profil sont ce, et ce qui est nécessaire. Donc, j'ai un petit exemple à partager avec vous. J'ai étudié les actions non violentes et l'exemple de Gandhi est un exemple qui est souvent évoqué et aujourd'hui, Gandhi, pour nous, est un succès. Il, a, il avait une lutte, il a fait une lutte anti-violente réussite, mais à son époque, il était vu comme un échec, car ces luttes ont continué pour des décennies, et à court terme, elles n'ont pas réussi les, à mettre en œuvre les objectifs. Ils ont été... Euh, euh, on a eu des problèmes avec les négociateurs britanniques, comme, tout comme la situation en Togo. Et donc, il est important de comprendre que l'action non-violente et les outils de la participation civique et des manifestations pacifiques connaissent leurs défis, mais ces défis ont toujours fait partie de cette façon de lutter. C'est une lutte à, long, à longue haleine et les changements à court terme sont vraiment l'exception. Merci Jonathan. Je voudrais revenir à certains des points que vous avez évoqués avec Zacharay et revenir à DJ Switch. DJ Switch, vous êtes une musicienne, vous êtes une, un créateur, vous n'êtes pas un acteur typique de la société civique. Et en Afrique occidentale, où vous avez d'autres voix comme la vôtre, par exemple, au Burkina Faso ou au Sénégal, des voix qui ont été menées par des jeunes qui sont des artistes, des musiciens. Donc, il y a beaucoup de créateurs sur le continent qui euh, expriment leur voix. Pour vous, votre voix et la voix des autres créateurs sont reliés avec le travail traditionnel de la société civile. Est-ce qu'il y a de la synergie entre ces deux éléments? Oui. Cette conversation est vraiment très importante et je suis si, si heureuse de faire partie de ce, de ce dialogue. Je voudrais parler des créateurs, mais avant ceci, je voudrais dire que, dans, que souvent, en tant que créateurs, ce que nous produisons, c'est de l'art. Et je pense que l'art est une forme d'expression, la meilleure forme d'expression, quelles que soient les barrières linguistiques ou ethniques ou autres. L'art est la, la seule forme d'expression qui est comprise par tout le monde. Donc, c'est aux consommateurs de l'art d'apprécier l'expression artistique qui peut être visuelle, vocale, et c'est là où on, se, on transmet les renseignements de façon claire grâce à notre art qui évoque des émotions et des réponses qui sont plus profondes euh, par rapport aux renseignements qui sont partagés par les médias sociaux. Surtout quand la société civile s'étrécit, nous, on peut dire que nous sommes une opportunité pour amplifier le message de la société civile. Pour être... Euh, notre, vra... ah, notre art, c'est quelque chose qui sert. C'est notre nature même. Alors, si je prends ce que la personne normale dit en, en Afrique, et les acteurs de la société civique, responsabilité des gouvernements tous les jours, mais ceux qui sont en dehors de la société civique. Peu de personnes connaissent le travail des acteurs de la société civile pour mon pouvoir, la démocratie et les droits de l'homme. Mais si je peux traduire ces messages, je peux aider à amplifier ces voix. Et voilà l'influence dont je parlais tout à l'heure. L'influence des créateurs sont un outil très puissant et les gens se connectent à ceci grâce à leur art ou à leur style. Cette influence, donc prenons l'exemple de Fela, c'est un homme très puissant, son message était très puissant. Voilà la, la menace à trois volets. Les politiciens le savent, les créateurs peuvent les aider pour transmettre les messages, mais de désavantage, c'est que les désavantages ne sont pas toujours honnêtes. Et donc, je voudrais vous expliquer pourquoi il est très important que les créateurs contribue et que des gens comme moi utilisent notre créativité pour amplifier le message que la société traditionnelle, la société civile traditionnelle, essaie de transmettre elle-même des messages qui arrive à la base. Si, par exemple, moi, je fais un film de la musique, j'arrive plus rapidement à la base par rapport aux messages traditionnels de la société civile. Donc, il est très important que les créateurs assument leur rôle dans cette lutte, parce qu'il s'agit d'une lutte pour transmettre ces messages. Donc, je pense que ma voix en tant que créatrice, vous avez certainement bien compris, nous a pour créer plus d'énergie. Les gens ont confiance en moi, ils connaissent mon art. Donc, il est très important que les créateurs soient honnêtes avec leur art et fassent attention à qui ils transmettent l'art ou comment ils utilisent cet art comme utile. Merci beaucoup, DJ Switch. Vous parlez vraiment comme une créatrice. Je vais passer à Ibrahima, Sanami et Farida pour répondre à d'autres questions et je vous encourage tous à participer au hashtag West, Democracy, West Africa Democracy. Je vais commencer avec Ibrahima. Et vraiment, nous avons au vu des schémas, des schémas d'activistes de, au cours des générations qui luttent pour euh, continuer ces valeurs qu'ils qui prônent. Et parfois, ils arrivent à des postes de, de euh, gouvernement, mais ils ont du mal, en fait, à euh, faire perdurer ces valeurs. Alors, en Guinée, par exemple, quels sont les changements que vous voyez dans les structures gouvernementales qui sont nécessaires pour assurer ces choses Je vais demander de limiter votre réponse à deux à trois minutes. Ibrahima, allez-y. Alors, euh, merci, be merci beaucoup. C'est une question fondamentale euh, qu'on s'est posée parce qu'en Guinée, nous avons connu des transitions. Et la première transition en 2009-2010. Donc, il y avait une société civile qui s'était battue corps et âme, pour a, pour qu'on arrive à un changement. Et quand le pouvoir, quand le président est décédé et que l'armée a pris le pouvoir, du coup, euh, tous les leaders de la société civile euh, sont allés dans les organes de la transition. D'autres sont partis au gouvernement, d'autres sont partis dans l'organe législatif, au CNT. Pour la transition, d'autres sont partis dans l'organe euh, électoral. Mais euh, pour créer le vide complètement euh, au sein de la société civile. Donc il n'y avait plus d'organes qui faisaient le suivi, qui faisaient la veille et qui, qui, qui étaient là pour assurer le contre-pouvoir aussi. Donc l'expérience nous a démontré que ces personnes qui sont parties n'ont pas pu euh, garder les valeurs pour lesquelles ils se battaient euh, quand ils étaient à la société civile. Donc, et encore, l'expérience nous a prouvé que il pas, ce n'est pas, pas fondamental que de partir parce que le système de gouvernance qu'on a, le système politique qu'on a, est tellement fort que quand tu rentres dedans, même avec tes convictions, quelques temps après, tu risques euh, d'être transformé et t'adapter au système qui est en vigueur. Donc c'est pourquoi nous nous avons estimé pendant cette transition, après la lutte qu'on a menée, nous avons été sollicités afin de participer au gouvernement. Nous avons euh, décidé que les leaders de la société civile qui sont au premier plan et que nous sommes n'allons nous pas participer au gouvernement. Par contre, nous allons œuvrer pour que des personnes des ressources puissent euh, participer au gouvernement et que progressivement, nous travaillons, nous faisons un travail de veille, de suivi, pour que le système soit démantelé de bout en bout. Parce que le problème chez nous, c'est vraiment le système politique qui est là, qui est bien de 60 ans, c'est les mêmes familles qui continuent à agir. Voilà le travail de mener aujourd'hui. Et nous pensons que les choses sont en train de d'aller euh, euh, positivement et nous croyons que la veille que nous sommes en train de mener et nous allons nous allons accompagner les autorités à pouvoir démanteler complètement le système politique et pour euh, construire une, un nouveau système politique basé sur la conviction et démocratique ensuite parce c'est alors c'est c'est vraiment important parce que nous avons tellement euh, d'exemples. Vous avez vu le président Alpha Condé qui a violé la constitution, qui a changé la constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a un passé de militants formidables. Il a été un exemple pour beaucoup de générations pour s'être battu pour des valeurs et pour des principes. Il s'était battu contre le troisième mandat, contre un changement de constitution pour un troisième mandat. Mais quand il est allé, il est venu au pouvoir, et est devenu président, puisqu'il a trouvé là un système. Et finalement, le système est parvenu à, à le métamorphoser et il a repris la même chose. Il s'est battu pour des valeurs hier et aujourd'hui. D'autres se sont battus pour qu'ils puissent respecter ces valeurs-là malheureusement, il n'a pas pu respecter et il, a, il est parti euh, par la petite porte. Donc voilà aujourd'hui nous, nous, la leçon que nous avons tirée. Aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas simplement de participer à un gouvernement qui peut changer les choses. Je crois que le problème, il est tellement profond chez nous. C'est un problème de système et il faut faire tout pour, pour démanteler le système afin de bâtir un nouveau système basé vraiment sur des institutions fortes et, et sur des principes démocratiques. Et les personnes qui doivent incarner ces institutions doivent être des personnes de conviction. Donc voilà. Thank you very much, Ibrahima. Merci beaucoup, Ibrahim. C'était vraiment des points très, très importants que vous avez soulevés et qui rejoignent en fait ce que Zacharia a mentionné. Il faut donc interroger la nature du contrat social. Je vais inviter maintenant uh, Senami. La même question pour vous en deux ou trois minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Oge. Je crois que ce que Ibrahima a dit est très important. Merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que euh, nous voyons en fait ce genre de problème se poser dans la sous-région, chez nous, les leaders politiques qui étaient des manifestants, des activistes qui arrivent au pouvoir ou des positions d'autorité qui changent. Donc tout d'abord, je dirais que si une personne qui faisait partie de la société civile en tant que militant se trouve dans une position de pouvoir et commence à faire marche arrière, eh bien, c'est souvent parce qu'il y a une répression privée aussi. Les systèmes politiques et sociaux nigériens, par exemple, sont ceux qui permettent au pire des personnes de la société d'émerger. Et cela vise à encourager la corruption, à encourager la brutalité, et ce ne sont que ceux qui, euh, en fait, euh, qui prônent cela, qui gagnent. En 2019, je me souviens, j'étais une journaliste incorporée et je faisais un reportage sur l'un des plus jeunes candidats présidentiels. Et pour la première fois, j'ai vu de quoi il s'agissait par rapport à une campagne de la base. Alors, dans les réunions municipales, il y avait des campagnes qui euh, demandaient euh, des euh, fonds de l'argent de la part du candidat pour qu'ils puissent s'exprimer dans leur localité. Et s'ils refusaient de payer pour pouvoir parler, eh bien, ils étaient attaqués et ils ne pouvaient pas s'exprimer devant la population. Donc, c'était des gens, en fait, qui voulaient parler à la population, qui voulaient être écoutés mais parce qu'ils ne voulaient pas suivre les anciennes pratiques qui étaient en cours, eh bien, on ne leur donnait pas la voix au chapitre. Et cette vieille garde, si l'on peut dire, empêche ce message. Ils empêchent la mobilisation de personnes qui veulent s'exprimer. Et alors qu'il y a d'autres candidats qui vont venir jeter de l'argent aux foules et puis s'en aller. Alors, lorsque les activistes cherchent à se mettre au pouvoir, eh bien, les motivations sont remises en question. Ceux qui sont renforcés dans leurs convictions et qui désire réellement effectuer cette transition, eh bien, ça, c'est un grand fardeau. Et au Nigeria ou dans la sous-région ou ailleurs, eh bien, il doit y avoir des campagnes liées au changement social pour réimaginer des solutions. Il doit être illégal, par exemple, d'embaucher des gens qui vont euh, arriver dans des grandes manifestations pour acheter des voix. Et les militants de conscience en fait, ne doivent pas forcément chercher le pouvoir. C'est un système d'imputabilité, de redevabilité. Je pense que les militants doivent pouvoir promouvoir ces valeurs. Merci beaucoup, Sonami. C'est très, très important ce que vous venez de mentionner. Je vais maintenant donner la parole à Ferida et je vous pose la même question en deux ou trois minutes, s'il vous plaît. Thank you. Okay. Um, Merci, Ogay. Je rebondis sur ce qui vient d'être mentionné. Le leadership doit être accompagné de changements institutionnels parce que parfois, nous nous penchons sur l'élimination ou le retrait d'une personne au pouvoir d'un régime qui alimente un certain système. Mais nous devons avoir des réformes constitutionnelles, institutionnelles pour s'assurer que les institutions, justement, sont suffisamment résistantes pour contre euh, ces problèmes et nous avons besoin d'avoir une démilitarisation du euh, système politique sous un gouvernement autoritaire. L'armée est souvent la mieux financée, la mieux structurée en tant qu'institution, et parfois, euh, cela est euh, dénoncé par les manifestants. Nous avons vu des millions de personnes qui euh, manifestaient et qui demandaient un coup de la part de l'armée parce qu'ils en avaient assez de la répression Gouvernementales. mais nous ne pouvons pas arriver à un point où les institutions trop faibles pour répondre aux demandes des masses et l'armée n'est pas à mesure de faire ce travail. Lorsque nous savons que l'armée ne doit pas faire partie de la politique, ils ne sont pas équipés pour cela. Et si vous impliquez l'armée dans la politique, eh bien là, vous encouragez l'autoritarisme. Et nous devons tenir compte également du fait qu'il y a des droits qui incombent au groupes marginalisés et divers euh, groupes qui luttent pour leurs droits. Mais lorsque vous regardez de près, une fois que les changements de leadership se produisent, eh bien, certains des groupes marginalisés euh, ne sont plus entendus. Je vais vous donner un exemple. Moi, en tant que manifestante, en tant que militante, euh, j'ai, en euh, fait, euh, un rôle pour dénoncer l'autoritarisme au Togo. Mais dès que je commence à parler des questions des femmes, des droits des femmes, eh bien, il y a des gens, même dans mon euh, groupe d'opposition, qui euh, n'estiment pas que je devrais m'exprimer sur ces questions féminines, alors que souvent, c'est vraiment une priorité. Donc, tant que je lutte pour le changement démocratique, eh bien, ça va, mais cela doit comprendre une manifestation également pour accepter le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes. Et nous avons donc des doléances qui ne sont pas satisfaites à cause de cette marginalisation. Parfois, les groupes minoritaires sont passés sous silence et cela alimente des conflits à l'avenir. Et nous devons également rendre responsables, imputables les personnes qui commettent des atrocités des droits de la personne. Mais tout en luttant contre l'impunité, nous devons voir quelles sont les alternatives à la justice. Parfois, lorsque les anciens membres de l'armée ou de responsables militaires, ceux qui sont en fait fidèles à l'armée, se retrouvent en prison, eh bien, cela peut provoquer une crise ou un autre coup, tel que nous l'avons vu au Burkina Faso. L'armée a essayé de revenir et. Il faut voir quels sont les systèmes de justice alternatifs qui peuvent être réparateurs également. Et puis, en définitive, nous n'en parlons pas, mais j'aimerais en fait parler de certains acteurs qui tolèrent la démocratie en tant que... Euh, qui devraient en fait faire influence euh, ou faire pression sur les nouveaux gouvernements. Les nouveaux gouvernements ont besoin d'argent, de fonds et donc euh, euh, sont en mesure. Euh, de créer des nouvelles infrastructures. Et les institutions internationales peuvent avoir une influence en matière de réformes, et ces réformes qui seraient conditionnées sur un comportement, parce qu'ils euh, ont besoin d'investissements, de croissance économique pour faire avancer la démocratie, euh, tout comme l'état de droit. Merci beaucoup, Ferida. Nous avons euh, presque terminé notre dialogue, mais euh, j'aimerais revenir euh, euh, revenir sur euh, Dr. Mampili et Jonathan pour voir si vous avez quelques réflexions à ajouter à ce débat, euh, qu'il s'agisse, par exemple, du de deuxième tour des questions, si vous voulez euh, ajouter une minute chacun à ce qui vient d'être mentionné. Zach, vous voulez y aller? Oui, j'ai deux choses à mentionner. Et il s'agit aussi de conseils aux femmes qui, doivent, euh, qui ont ces défis. Donc, nous, en, en tant que communauté internationale, nous attendons des résultats rapides. Nous voulons que les mouvements sociaux euh, s'organisent et qui euh, arrivent à influencer les changements démocratiques très rapidement. Mais ce ne, cela ne marche pas comme ça. Et mes compliments pour euh, les Sudanais et pour euh, le fait que les manifestations durent encore trois ans après. Et, et ce pays représente donc la transformation que nous espérons voir. Si vous regardez ce qui se passe au Nigeria, nous parlons d'INSARS. Euh, car il y a eu beaucoup de mouvements de protestation et ça fait partie d'un processus de long terme pour le changement politique car cela demande des décennies, pas des mois. Et C'est décourageant quand le changement n'arrive pas aussi rapidement qu'on aurait voulu mais, et, et, car ceci demandera beaucoup plus, beaucoup plus d'efforts dans le temps. Et ceci est vrai dans tout le continent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons perdu euh, beaucoup de choses. Si nous regardons aux années 60, avec la lutte anticoloniale et leur apogée, un élément central à leur succès était l'engagement pour l'organisation panafricaine euh, transfrontalière sur tout le continent. Et pour. Et, il y avait aussi beaucoup de liens avec l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Et donc, ces relations seraient importantes, mais les, aux États-Unis, il n'y a pas d'engagement et des échanges avec ces mouvements sur le continent. Et, et il n'y a pas vraiment de lien avec des mouvements dans les pays à titre individuel. Donc, il faudrait reconstruire ces, ces liens car euh, c'est un effort euh, plus vaste euh, qui est nécessaire pour euh, arriver à euh, un changement plus profond. Merci, Zach. Jonathan, à vous dans un instant, mais avez-vous des propos de conc conclusifs? Non, je n'ai pas vraiment quelque chose à rajouter, mais seulement pour souligner les points qui ont été soulevés par Ibrahim, Senami et Zakaria exactement euh, les propos qui correspondent à mes propres recherches. Et j'ai été touchée par les points de Ibrahima concernant la transition où tout d'un coup, tout ce qui était, faisait partie de la société civile maintenant font partie du gouvernement et donc il y a plus de personnes pour responsabiliser. Malheureusement, dans beaucoup de transitions, y, y compris les cas que j'ai étudiés, c'est le cas. Et donc, euh, on s'intéresse à la réflexion à longue haleine. Et il faut que la mobilisation euh, soit préservée et la responsabilisation soit préservée. Les anciens activistes, militants, maintenant sont au pouvoir. Oui, c'est très important. Et je suis d'accord aussi avec euh, Zacharia quand il a dit qu'il a besoin de solidarité internationale et qu'il faut apprendre euh, les uns les autres. Grâce aux recherches, nous savons que c'est une façon les plus puissantes pour que les acteurs externes, extérieurs peuvent aider les mouvements euh, sociaux en facilitant ces expériences d'apprentissage et encourager ceci est un élément très important pour la communauté internationale. Merci, Jonathan. Et dans les minutes qui nous restent, je voudrais euh, rebondir sur tous les militants qui sont présents aujourd'hui et une question qui a été posée par le public aujourd'hui et pour dans la planification de ce événement beaucoup de personnes veulent savoir vous en tant que militant qu'est-ce qui vous mm, aspire à continuer votre travail aujourd'hui euh, nous savons que il y aura le sommet de la démocratie de Biden qui était supposé être un dialogue qui va aller durer une année pour prioriser un nouveau engagement pour la démocratie. En réfléchissant à ce qui vous inspire pour continuer votre travail, quelle est votre vision pour la démocratie dans votre pays et quelles sont vos attentes ou vos espoirs euh, grâce à ces nouvelles conversations sur la démocratie. Je vais commencer avec Senami et puis je vais passer à Ibrahima et puis Farida et avant de conclure, DJ Smith. Et limitez-vous, s'il vous plaît, à une minute. Je sais que c'est difficile, mais s'il vous plaît, limitez-vous à une minute. On va commencer avec Senami. Merci. C'est la partie qui nous donne l'espoir. Donc, j'ai cité les, euh, les régions les plus chaudes de Nigeria en 2019, où il y avait des fermiers qui avaient été attaqués. Et donc, j'ai voulu documenter la condition des personnes déplacées dans les villages. Et il y a ce que j'ai appelé donc, les espaces non gouvernés. Ils n'avaient rien à manger et moi aussi j'étais presque attaquée lors de ce voyage. Et une chose qui m'a marqué et qui a confirmé ce que je savais déjà déjà, c'est que le journalisme est très important pour la démocratie. Au Nigeria, le journalisme est très important, même dans le sous continent. Et malgré les circonstances, j'ai j'ai encore de l'espoir que, si on raconte la, la vérité, on peut, euh, nos histoires peuvent donc être source d'action et de motivation. Et euh, j'ai l'espoir qu'un jour, de façon non attendue, les peuples de la sous-région vont commencer à demander un changement. Les Nigériens euh, sont éveillés. Ils sont... Ils, euh, demandent beaucoup d'espace et les gens sont motivés pour prendre de l'action. Je me souviens, en 2019, quand il y avait des manifestations, et beaucoup de Nigériens ont été arrêtés et ont été brutalisés. Et maintenant, quand ceci se produit, il y a des hashtags et tout le monde en parle maintenant. Donc, il y a eu ce changement depuis 2019. Et Jonathan aussi a dit quelque chose d'important concernant les structures et la mobilisation traditionnelle et pour garder en vie un mouvement. J'espère que la création de ce système euh, Puissent faire participer la société civile traditionnelle et pour éviter justement les phénomènes de euh, répression numérique. N'hésitez pas, quelle que soit la situation, je sais que c'est difficile, mais les gens comptent sur vous pour responsabiliser les politiciens. Il faut faire tout possible pour. pour empêcher les restrictions à l'expression de parole. Merci, Senami. Maintenant, nous allons passer à Ibrahima dans une minute, s'il vous plaît. Vous avez une minute, mais votre micro est coupé. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, euh, pour moi, Les attentes en démocratie dans le monde actuel surtout en Afrique de l'Ouest, c'est de plus en plus encourager l'expression, la liberté d'expression et également la liberté de manifestation parce que c'est ces deux libertés-là qui vont permettre au peuple de pouvoir exprimer son envie et de pouvoir être exigeant vis-à-vis -vis des dirigeants. Parce qu'à la différence des États-Unis et de l'Europe, en Afrique de l'Ouest, ici, euh, si le, le, les, gouvernements, les gouvernements font ce qu'ils veulent, et c'est parce que tout simplement, ils pensent que le peuple est mal informé, le peuple n'est pas informé, et le peuple n'a pas cette capacité d'être exigeant vis-à-vis -vis de leur gouvernance. Parce que je le rappelle encore une fois, ici, par exemple, en Guinée, la majorité des Guinéens ne savent pas que c'est leur contribution euh, à travers des taxes et des impôts qui permettent à, aux gouvernants de vivre. Ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ici, dans notre pays, vous voyez un président de la République dire que j'offre une école ou bien j'offre une université, alors que ce n'est pas son argent, c'est l'argent du peuple. Mais le peuple est formaté du genre à ne pas comprendre ça. Donc pour nous, actuellement, c'est l'information, la sensibilisation, et là, euh, ces deux choses-là ne peuvent être facilitées que si la liberté d'expression euh, devient de plus en plus réelle et que la liberté de manifestation devient de plus en plus réelle. Donc voilà les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci euh... beaucoup. Le son a été coupé. Merci, Ibrahima. Nous passons maintenant à Farida. Oui, merci. qu'est-ce qui m'inspire? Et mes enfants me disent toujours que je suis très motivée. J'ai beaucoup d'énergie quand je me sens complètement déprimée et sans espoir. Il me faut un acte d'injustice pour alimenter ma colère et pour passer à l'action. Et la raison pour laquelle ceci nous a demandé tant de temps et que les gens n'ont même, même pas eu la permission d'être euh, fâchés. Il faut accepter la leadership. On nous dit qu'il faut accepter la leadership. Euh, les leaders nous sont envoyés par les cieux, c'est ce qu'on nous dit, et ceux qui ont une colère, sont en colère contre la société. Donc voilà, je vous donne ce, je vous donne mais que le droit de la colère est ce qui nous manque pour pouvoir arriver à, à, à un certain niveau. Il est certes vrai que malheureusement, nous n'avons pratiquement pas de droit au Togo, mais quand nous regardons notre passé, un passé aussi récent que durant l'ère coloniale, nos grands-parents et nos ancêtres avaient moins de droits, moins de ressources et, et moins d'avantages que nous, nous avons l'opportunité d'avoir aujourd'hui. Donc aussi infimes que soient nos libertés, aussi petits que soient nos droits, nous sommes arrivés ici grâce au sacrifice des personnes qui avant nous se sont mises en colère contre le système inégalitaire dans lequel ils étaient. Et Il est important que nous aussi nous apprenions à développer une colère extrême contre l'injustice, une colère contre notre domination et une colère qui nous pousse à agir véritablement pour mettre fin à notre oppression. Je vous remercie. Merci Farida, c'était vraiment un message très puissant. Maintenant, je vais passer à DJ Switch. Une, dans une minute, qu'est-ce qui vous inspire et quel est votre espoir pour le renouvellement de ce dialogue sur la démocratie? Merci. Vous avez dit que je suis un créateur, une créatrice, donc je vais faire de mon mieux pour décrire le mieux possible. Mon père? Et est décédé il y a deux ans. Il était très têtu et on m'a dit que je n'étais pas de la même étoffe que lui et lui faisait la bonne chose. Il disait toujours. Tu n'es rien si personne n'a pas confiance en toi, et la confiance te commence avec la vérité. C'est mon père qui m'inspire, c'est la vérité qui m'inspire. La vérité sur l'Afrique est cachée pour le peuple. La leçon est cachée, car cela tire bénéfice seulement pour ceux qui sont en pouvoir. Il y a la pauvreté. Et dans nos pays, malgré tout ce que nous avons, comme je dit au début, nous, nous sommes un peuple. La vérité est que nous pouvons être sur euh, la scène mondiale, nous avons des ressources, l'intelligence, et cet événement euh, est, se déroule sur la, avant le sommet de la démocratie. Mais il est possible pour nous, il faut, rêver. Non. il faut que les leaders euh, africains se réveillent. Et, et pourquoi cacher la vérité de votre peuple Des gens comme moi ont dû lutter et nous avons été tabassés. Pourquoi nous, Il faut rester focalisé. Il faut être focalisé sur l'innovation, sur la jeunesse. Et cette rhétorique de créer les démocraties va nuire donc les leaders. C'est le jour où nous allons commencer à entendre la vérité. En tant que peuple, pour terminer, nous devons continuer à rendre redevables nos leaders, être créatifs. Nous allons pousser les agents des autorités pour pouvoir assurer que la démocratie est une démocratie du peuple, pour le peuple, par le peuple. Merci beaucoup, DJ Switch. Merci à tous et à toutes lorsque nous avons commencé ce dialogue il y a quelques mois, eh bien, nous voulions vraiment mettre à l'honneur le travail des jeunes, des activistes qui utilisent leur énergie, leur voix pour renforcer la démocratie. Nous remercions donc la NED, notre coparrain pour cette conversation qui, j'espère, ne prendra pas fin ici. Merci de Mani Koja, euh, Farida Nuborema, du Togo, Ibrahim Diallo, et, Zachary, et nous vous applaudissons. Nous applaudissons le travail que vous faites chez vous, dans la région, et je voudrais remercier Zachary Mampili et Jonathan, mes collègues, qui nous ont fait part de leur perspective. Et en ce qui concerne notre public, eh bien, suivez-nous, continuez, avec le hashtag West Africa Democracy. Nous avons commencé cette conversation avec l'œuvre de DJ Switch et nous allons clore la séance avec l'œuvre de DJ Swift à nouveau. Merci encore à vous tous. Years of tomorrow, a common phrase. In me, there is a common face